Euh, mon nom c'est Martin Mélivaux, je travaille à Moléculaire. je suis le responsable des opérations. Au dos, ben, est, on est en implantation, on a déjà implanté au niveau des ventes. Euh, là, moi, ma responsabilité c'est de regarder tout au niveau opérations, manufacturier, transport, euh, gestion d'inventaire. Euh, et aussi tout implanter ça au niveau de la comptabilité aussi. Mon nom c'est Philippe Méloni. Euh, je suis consultant et dans le fond je viens à ces meet-up parce que je conseille toute, plein de choses à mes clients, entre autres des solutions ERP. Et donc c'est une manière de me tenir à jour sur euh, Odoo qui est une solution auquel je crois en général et qui répond à une partie de ma clientèle. Donc euh, c'est une manière de voir ce qui se fait, d'entendre les questions des autres, de poser mes propres questions, de rencontrer du monde et de parler de tout ça. Donc les meet-up euh, au Doubs, euh, au Québec, euh, c'est Savoir Faire Linux. On est à l'initiative de l'organisation de ces événements. Euh, depuis 2012 sur Montréal, ça a commencé avec un vif succès. Donc on a eu l'opportunité de les organiser également dans la ville de Québec, il y a en moyenne un nombre de 230 participants et par meet-up, en fonction de la thématique, il va y avoir entre 15 et 20-25 participants. Et ce qui est intéressant, c'est ça, qu'il faut retenir, c'est que le thème est choisi par les participants eux-mêmes d'une session à l'autre.